Le soleil vient de se lever, le fils de Superman n'est pas vraiment gay. Nous, on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et séries de la semaine. Vous allez voir j'ai découvert une nouvelle série qui devrait vous plaire. On en parle à la fin de l'émission, mais non. bye GLG, l'ami du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Tchou Aujourd'hui Ah oh oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on est le... Je vais allumer le ventilateur, je sais pas, chez vous, mais il fait chaud, là Encore obligé de mettre la clim. Pouf, dans la vache Oh, pas en finir, vivement l'hiver, hein. Oh, L'hiver, il fait des fois, il fait 26-28 degrés après-midi. Hein. Dis donc on on va faire du bien. Bon, allez, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on n'a même pas encore fait le financement pour l'émission du mois prochain. Tout peut changer en 15 jours. Encore une fois, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Vous devenez tipeur, vous rejoignez notre, euh, notre liste de tipeurs. Je reprends le début quand ça va revenir au début. Oui, je reprends le début quand ça reprend au début, Parce que si je prends le début quand ça commence à la fin. C'est à l'inverse, c'est nul. Et euh, à chaque fois que vous faites un Tipeee, pendant tout le mois en cours, vous avez accès à toutes nos vidéos 24 heures avant tout le monde. On remercie nos derniers tipeurs qui sont Sébastien Paulet, qui sont Evilneo42, qui sont CoolFab59, Ghost13, Gérard B. Babouchard l'autre, et euh, tous les tipeurs qui sont en dessous là de la barre. On les remercie, voilà, vous pouvez m'offrir un petit café sur Tipeee, ça fait plaisir puis ça permet de financer un peu l'émission. Sinon, vous pouvez déjà mettre un pouce en l'air. Ça c'est gratuit, ça peut rapporter gros. Enfin au moins un mois. Enfin gros au niveau des vues. ne hein, vous inquiétez pas. Au niveau du financement, euh, c'est pas ça. Il n'y a pas à part, être jaloux. ne hein. <rire> vous inquiétez pas. Voilà. Donc vous pouvez faire un petit pouce en l'air. Et si même vous pouvez aller là, vous pouvez mettre un commentaire. Alors le commentaire peut être juste un commentaire. Ou très bonne émission. Ou euh, oh, c'est trop génial. Ah, oh, merci cette série, je ne connaissais pas. Merci pour les news. Je regarde tous les matins. Je partage à la machine à café. Moi aussi j'ai kiffé. Voilà, bon, par exemple, par exemple. Bon, allez, on attaque les news, cette introduction a beaucoup trop duré. Bon, nos day off, 7 jours sur 7 en ce moment, hein. C'est bon, Nico a commencé à prendre de la drogue, vous inquiétez pas, c'est bon, il tient le rythme. Il m'a dit, je vais commencer la drogue, là, il me dit, parce que j'ai eu un peu de mal. J'ai dit, comment, vas-y, commence. Prends le, pas trop fort, hein, au début, parce qu'après, quand t'as pas l'habitude, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, bien sûr. Pour pas de la drogue, prendre la vitamine. Tous les matins, je dis jus d'orange, matin de vitamine, et voilà, c'est parti pour l'aventure. On parlera du rythme de review en ce moment qui est énorme et qui a failli euh, être atomique pour le mois d'octobre. Bon, on parlera de Legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie, bien évidemment. Vous retrouvez toutes mes dernières vidéos. La vidéo d'hier, par exemple, le casque EKISA GT1 Cobra. Les, euh, la caméra à casso, caméra IP, etc., etc. Je sais pas si je l'ai mis le. Non, bah écoute, de toute façon. On peut parler de la dernière vidéo du jour... Non, non, j'ai dû la mettre, l'aspirateur, voilà. Bon, Aliexpress, devenir ambassadeur... <rire> non, euh, you... Euh, comment c'est quoi C'est devenir... Qu'est-ce que j'ai mis le titre C'est devenir influenceur, voilà. Alors, j'ai été contacté par un de nos partenaires qui nous dit ah, « on travaille avec Aliexpress » et ils recherchent des euh, influenceurs Aliexpress je dis ben écoute euh, c'est moi <rire> que, pourquoi pas Michonne son numéro alors elle est en France et tout donc pareil nanana, on s'appelle me dit voilà on, alors ils font bien avant l'affiliation donc nous on fait déjà de l'affiliation donc ils ont mis un truc qui s'appelle les deals du jour du 14... du 4 c'est du 11 au 17 je crois tous les jours avec des codes promo et tout pour les relayer et tout je dis, bon ben bah, ça c'est relativement facile <rire> je vais faire faire à Nico non je le fais moi <rire> c'est le avec Nico <rire> il n'y arrive plus <rire> je, dis, je vais faire à Nico c'est pas grave je voulais un truc en plus grave, je vais le faire faire à l'autre <rire> pourquoi, pourquoi on a des larmes. Il nous manque plus que des stagiaires. Il <rire> faudrait qu'on prenne, des... qu prenne une armée de stagiaires là pour faire faire toutes les trucs qu'on ne veut pas faire, qu'on nous demande de faire et qu'on ne veut pas faire. Et euh... vous irez chez Nico, hein, vous verrez ça avec lui. Je pense que ça va être ça pour... je sais pas. Bon, euh... donc les codes promo tous les jours. Donc on relaie ça sur JT Geek. C'est pas grand-chose. Et il y a quand même quelques bons plans quand même. Hein. Euh... Aujourd'hui, il y avait euh, des Amesfit GTR de la 47. Elle est pas mal cette montre-là. Après, le 16, il y a quoi il euh, y a la tablette chez il y a la montre mail, oh, 5,37€ la montre mail, pas cher. Et après le 17, oh, il y a l'appartement, 63 euros, euh, voilà. Il y a une petite promo sympa, encore une fois, qu'on relaie. Et elle m'explique qu'il recherche des influenceurs pour faire des reviews et tout. Alors, je dis, ben, c'est moi, voilà, il faut voir votre prix. Alors, ce qu'elle voudrait faire, après, évidemment, en fait, tout ça, c'est à chaque fois pour essayer de nous, je ne sais pas dire, nous placer un truc, mais hein, c'est un peu comme YouTube, quand YouTube t'appelle, c'est que. À la dernière fois que YouTube m'a appelé, à la dernière fois que YouTube m'a fait l'honneur de m'appeler, quand même, YouTube t'appelle, on aime bien votre chaîne et tout, tu sais, tu dis oh! « En fait, c'est juste pour te placer des trucs parce qu'ils n'arrivaient pas à fourguer leur story de merde, là, et que si vous faites des stories, ben bah, nanana, et après, ils te donnent des conseils, mais bon, le but, c'est de placer un truc, quoi. Bah c'est pareil, là, <rire> vous inquiétez pas, c'est la même technique, c'est à vous de placer son truc, et après, il te dit « Oui, alors pour le 11 novembre, on va faire une offre, ce serait bien de faire des vidéos pour le 11 novembre, pour présenter des produits, pour que les gens puissent se préparer, et acheter le 11. Ah, » c'est pas mal et tout !» Elle me dit on a une sélection de produits, alors ce qui serait bien, elle me dit en combien de combien de vidéos vous êtes en capacité de faire Je dis, bah, euh, <rire> moi beaucoup après Nico, je ne sais pas, faut, faut voir la drogue qui va. Faut voir, voir s'il peut en avoir sous vos ordonnances, quoi. J'ai une par jour, vas-y, 5, 5, entre le 1 et le 11, on peut en faire au moins 5, voire 10 maximum, si vraiment les produits sont d'enfer. Elle me dit ouais, on pourrait faire le truc par famille, et comme ça le 11. »« on prépare les gens, on voilà, il y a des. présenter des produits, donc il me les enverrait, je présenterai des produits, et là après.. Euh, le 11, comme ça, vous auriez prévu les produits et vous pourriez profiter d'un prix super agressif pour le 11-11. Donc, quand je te vends ça comme ça, toi aussi, tu te dis « Waouh, ouais, c'est trop génial !» Bon, le problème, c'est que, alors, paiement, ça va, pour l'instant, elle n'est pas tilté, mais elle dit « Faut voir le budget, nanana. Donc, bon, j'ai des mots pris, mais bon, voilà. Et après, le problème, c'est la liste de produits, encore une fois. On se retrouve avec les mêmes délires que, que les live AliExpress, où tous les produits n'ont pas... N'ont pas de valeur, quoi. À part Dreamy, parce que euh, on est en deal avec eux. Mais bon, j'ai pas besoin d'AliExpress, parce qu'on est déjà en deal avec eux. Euh, tout le reste des produits, c'est Je euh, je vais pas dire c'est de la merdouille, mais c'est des machins comme ça. Voilà. C'est des trucs à 20, 30, 100 balles. Encore les montres, en arrivant à en avoir, euh, je ferai un sacrifice. Mais la plupart, voilà, c'est des souris, des claviers, des petits produits. C'est plein de petits produits. Donc, il faudrait faire des produits par famille, faire des trucs et tout. Et on retomberait dans l'engrenage, en fait. À la base, c'était bien. Parce qu'elle me dit, oh, on aurait pas avoir des tablettes et tout. Des, tablettes, des produits Xiaomi, des tablettes. Et voilà, Alors, tu sais. Oh! Et en fait, pas du tout. <rire> pas du tout. Tous ces produits-là, on ne peut pas les avoir. c'était simplement des produits d'appel et d'accroche. Et euh, on ne les aura pas. Donc, malheureusement, euh, voilà. Donc, j'attends qu'elle m'envoie la liste définitive des produits. Mais bon, là, on est déjà le 15. Si elle est voir avant le premier, ça va être vraiment tendu du string pour pouvoir les recevoir. Et je sens que ça va être que des petits produits. Donc, je ne vais pas me charger de 5 à 10 reviews en plus pour présenter des petits produits, faire un truc. Après, même si ça serait bien, on fait le truc, puis que le 11, ça y a un live. Comme ça, les gens, et eh ben ils peuvent poser vos questions et tout. Bon, sur le concept, ça avait l'air bien. Et en fait, c'est le même délire que les lives AliExpress, mais présenté d'une autre façon. Et euh, quand des grosses marques comme ça vous contactent, en tant qu'influenceur ou youtubeur, C'est pas pour vous mettre en avant. En fait, moi, je pensais à avoir un espèce de retour sur investissement, quelque part, où AliExpress allait mettre en avant, ou à part le live qu'ils allaient mettre en avant, mais on se rend bien compte que les lives, ils sont tellement cachés, masqués dans leur truc, qu'il n'y a pas un trafic de ouf, quand tu la meuf, elle te dit « ouais, on a, je ne sais pas combien de personnes ». Les lives, quand il y avait, il y avait 10 000 personnes, quoi, ce qui est bien, encore une fois. Mais bon, sur 10 000 personnes, je ne sais pas combien il y en avait d'entre vous, de ma communauté, et pour un site comme AliExpress, si la vidéo était vraiment mise en avant, sur un site comme AliExpress, avec le trafic qu'ils ont, on devrait faire un, un trafic de psychopathe. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, influenceur pour AliExpress, je ne pense pas que ça sera encore ce coup-là. Hein. Après, ce qu'on aura encore des reviews de temps en temps On va voir, mais on verra qu'il y a des contacts qui ont été beaucoup plus intéressants. On parlera du premier article de la semaine, c'est Dashlane. Alors, moi, je suis client Dashlane en tant que client. Hein, donc, il n'y a pas, de, pas un placement de produit ni rien, ni un article sponsorisé. Et ils ont fait un mail en disant, voilà, Dashlane, le super euh, gestionnaire de mots de passe, propose également un nouveau VPN. Alors, ils avaient un, un VPN avant dans Dashlane. Dashlane, c'est un truc de mots de passe. Dans la version gratuite, tu mets dans ton ordinateur, ça sauvegarde tes mots de passe. as un mot de passe maître. Pour accéder à tous tes mots de passe c'est bien tu peux mettre tes cartes bleues tu peux mettre tes fichiers sécurisés et tout c'est pas mal dans la version gratuite et si tu veux la version payante dans ce cas c'est sauvegardé dans le cloud et sur n'importe quel appareil tu te connectes à ton compte dashlane et tu as accès à tes mots de passe ce qui est mon truc idéal Alors, je sais beaucoup mieux mais google le fait <rire> Ah bon bah Très bien. Alors, bah, heureusement, Google, ils sont gentils, qu'ils n'ont aucun intérêt à, à sauvegarder tous vos mots de passe gratuitement, comme ça. Heureusement, hein, c'est l'œuvre de charité. Emmaüs <rire> Je préfère les données à Dashlane. Voilà, je paye, et quand je me connecte sur mon smartphone, je me connaissais à Dashlane, et là, j'ai tous les mots de passe, j'ai une synchronisation, une synchronicité pas là j'ai une synchronisation entre tous mes devices tous mes mots de passe et tout déjà ça un pareil hop j'ai accès à tous mes mots de passe c'est intégré dans le navigateur et tout c'est mal et il y avait déjà un vpn mais qui marchait pas terrible terrible puis moi je suis déjà en contact avec IVC vpn donc euh, mais là ils proposent un nouveau vpn qui est apparemment meilleur hein. ils ont changé de prestataire et tout c'est pas mal il y a toujours l'offre... Alors moi, en fait, je, je vous mets un lien d'affiliation en bas, donc vous le faites, vous le faites pas, c'est pas grave. Mais grâce à mes liens d'affiliation, je suis, j'ai déjà Dashlane jusqu'en 2036. <rire> Après, je regardais, j'ai dit, c'est en année taille Non, non, c'est 2036. C'est-à-dire que j'ai tellement mis des liens, et à chaque fois, ils m'offrent six mois que j'ai abonné jusqu'en 2036. cest à que chaque fois, si vous prenez les six mois gratuits pour essayer, moi, il m'offre six mois, voilà, tout simplement pour, pour le délire. Donc, j'ai euh, <rire> jusqu'en 2036. Donc, j'ai relayé ça, parce que ça fait un article, ça fait VPN gratuit, voilà. Mais sachez que si vous prenez Dashlane, en version gratuite, donc là, forcément, vous n'aurez pas, mais si vous profitez des six mois premium, eh ben, vous aurez six mois de VPN gratuit. Avec un bon VPN, hein, Kurumi passera peut-être par là il nous dira ce qu'il pourra faire, mais il sait outpoll shield pour vous te f... Ah Je, sais, je shield Avenger tout. C'est <rire> le meilleur VPN. C'est le même VPN que Iron Man. Qui est dans The Shield aussi. Bon, laisse tomber. <rire> faut, voilà, faut suivre. Donc, euh, voilà. Donc, si vous prenez, par exemple, vous cliquez sur le lien, vous avez droit à 6 mois de premium offert. Donc, forcément, vous avez droit à 6 mois de Dashlane premium pour essayer. Hein. Bien évidemment, le but, c'est d'essayer puis de vous dire, en fait, c'est vraiment bien leur truc. Puis, les nouveaux marchent vraiment bien. C'est-à-dire que ça met tes mots de passe tout seul. C'est-à-dire que quand tu as un truc avec un mot de passe, tu dis, bah, si t'es pas logué, souvent, moi, je, ça se déconnecte. Je me reconnecte soit avec mon touch machin là. Changement de mot de passe, bim, ça remplit les mots de passe. Et généralement, tu te connectes aux pages, c'est transparent, quoi. Tu vois, ça, ça clique près sur le bouton et tout. J'adore ça. <rire> voilà. Donc, vous pouvez avoir vraiment six mois de VPN gratuit grâce à l'offre comme ça et tout. Alors, après, vous avez les six mois, ils ne vous demandent pas de carte bleue, rien. Au bout de six mois, vous barrez. Mais voilà, vous pouvez vraiment avoir six mois de trucs de mot de passe et de VPN gratuit parce que c'est intégré dans l'offre. Ça fonctionne bien, ça fonctionne sur Mac, ça fonctionne sur téléphone et tout. Et puis voilà, ils ont changé de prestataire et euh, l'histoire est belle. On parlera de la Akazo Brave 8, un super upgrade de la euh, un super upgrade avec slow motion 8K, 4K 100 fps Alors, la nouvelle Akazo Brave 8. Alors, moi, alors, quand j'ai fait les tests, ça avait l'air pas mal. Et quand j'ai mis sur l'écran, je me suis rendu compte que leur hyper smooth était dégueulasse. Pas dégueulasse parce que... Alors, le problème, c'est qu'ils prennent la vidéo et ils la retravaillent avec le logiciel. Comme je l'explique dans la vidéo, ça peut pas venir de mon téléphone. Aujourd'hui... <rire> alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo il y a... Comment dire Unbox Therapy qui a fait la vidéo hier du Nubia Red Magic 6S Pro. Je pense qu'ils ont pas dû en vendre beaucoup. Ils se sont dit, on va lui donner un billet à lui. Je sais pas comment il prend, lui. Il doit prendre au moins prendre au moins 20 ou 30 000 dollars à chaque fois pour faire une vidéo. Il dit, on va le donner à lui, comme ça, visibilité. Putain, sa vidéo, elle était... Je sais pas, parce que j'ai le téléphone. Il a joué un peu, mais bon... quoi Il a joué un peu, mais téléphone, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est après, en même temps, c'est peut-être moi qui suis dans le fou, le mec il a je sais pas 20 millions d'abonnés, donc c'est bien que ça marche, mais je regarde la vidéo, elle était... Euh... Moi, j'ai trouvé qu'elle avait aucun intérêt, enfin c'était vraiment... Euh... Voilà, il a de la visibilité, de la notorité, il présente le téléphone, on n'en parle plus, quoi. C'est comme Jojo, il présente son intérêt là... Euh... Putain, tu te dis, putain, les mecs, je, je, je dois être... Je, remarque, c'est peut-être eux qui sont dans le vrai, hein. Ils, ont tous, ils me défoncent tous en abonnés. Moi, j'arrive pas à prendre des abonnés, ou j'en prends un peu, là. Mais euh, eux, ils défoncent tout, et ils font des vidéos qui sont... Bah, euh... enfin, c'est peut-être pas mon délire. Je suis peut-être pas là, leur cible, après, en même temps, voilà. Mais bon, pendant de la Caso bref. Donc, je, moi, je convertis les vidéos avec un, un Snapdragon 888+. <rire> Euh, voilà, avec de la RAM, de la ROM, euh, refroidissement, tout, voilà, il n'y a pas plus puissant pour le moment. En euh, <rire> tout, tout à 800 000, voilà. Mais, euh, voilà, on voit qu'avec le Hyper Smooth, leur, euh, ça doit stabiliser l'image, et en fait, ça la pixelise, l'image est dégueulasse. Alors, bien évidemment, ça vient de leur logiciel, qui n'est pas abouti, puisque la vidéo de base, elle est bonne. Donc, si la vidéo de base, elle est bonne, que tu la stabilises et que l'image, après, elle est dégueulasse, c'est que ça vient du logiciel. Alors, certains m'ont fait remarquer que sur d'autres chaînes YouTube, le Hyper Smooth était incroyable. <rire> et t'es ouh, ouh, dis donc, encore mieux que... Oui, mais ben souvent, euh, la plupart des, des vidéos que j'ai regardées, que vous m'avez envoyé les liens, c'est souvent les mecs, c'est des vidéastes à la base. Hein. Ils font des vidéastes, ou ils font des vidéos de sport, ou euh, ils font un truc comme ça. Et généralement, je pense que eux ils les retravaillent avec Final Cut. ça veut dire que, comme moi, ils voient que la vidéo est dégueulasse, mais il faut tomber une vidéo, et la vidéo, ils la stabilisent avec Final Cut ou avec leur logiciel. Et euh, ça, ça, ça tape dans l'image et ça fait une, une vidéo qui est hyper propre, quoi. Mais euh, avec leur logiciel à eux, puisque c'est la version bêta du logiciel, c'est-à-dire qu'il fallait que je la télécharge moi et tout. Alors peut-être qu'il y a eu une mise à jour entre-temps, mais bon, moi je l'ai eu avant euh, la mise en lancement. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas payé à Cazor. Hein. J'ai mis la vidéo en ligne parce que le lancement, c'était le lancement. Je ne vais pas la mettre vidéo une semaine plus tard. Je suis quasiment le seul en français à l'avoir fait. À avoir la caméra, je la mets, euh, puis comme je le dis dans la vidéo, moi je mets comme j'ai les fichiers, je les retache pas, je refais pas les couleurs, le contraste, la stabilisation et tout, je mets les fichiers, elles viennent que pourra, c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais au moins tu l'achètes, tu dis ah, moi aussi ça pixelise, bah ouais mais moi aussi, t'as vu la vidéo que de vous dire c'est parfait et toi tu l'achètes et puis que c'est lisse je l'ai pas dit et tu, tu passes pour un connard. Bon enfin bon apparemment ceux qui passent pour des connards ils ont quatre euh, fois plus d'abonnés que moi donc tout va bien. <rire> Comme quoi vous hein, voyez le YouTube c'est YouTube c'est pas un monde merveilleux hein, c'est pas les bisounours et les licornes hein, c'est vraiment euh, c'est du business et euh, et du business c'est pas enfin c'est une passion moi j'arrive encore maintenant à vivre de ça à mon style, à ma manière et tout. Mais c'est une passion qui est compliquée. Vous voyez, on sent qu'il faut, il faut serrer un peu les fesses si tu veux réussir. Les super codes promo du jour, donc là, on va les relayer jusqu'au 17. Hein, on met ça, puis je les mets en même temps sur Skyphone et tout. Donc Il y, y a quelques bonnes affaires à faire. Il hein, y a des bons prix, hein, euh, des bons deals. Hein, donc, à voir. Après, ça, ça vous motivera. Est-ce que beaucoup attendent le 11, 11 hein, on est d'accord On parlera des écouteurs gaming Cobra. Les intra et sans fil, les EKSA GT1. Bon, ils sont terribles ces écouteurs. Déjà, ils sont terribles au niveau du look avec les petits yeux de cobra. Le boîtier, il est incroyable. L'autonomie, elle est démentielle. Euh, le son, il est vraiment pas mal. Il y a un mode musique, il y a un mode gaming. Bon, le problème, c'est que gaming, euh, quand je joue, bon, bah, je joue au bagnole, asphalte, euh, voilà. Et quand je mets la différence avec le musique, quand je mets du son qui vient de chez, par exemple, de chez Spotify, parce que je suis gros fan de Spotify. Eh, hey, je ne pirate plus depuis que j'ai Spotify. <rire> Uh, en même temps, c'est pas comme si oh il pirate ah, mais attendez, on télécharge tous, c'est bon. Mais des fois, quand il y a de la musique, je cherche pas de Fnac, moi ici. Puis j'ai acheté les musiques sur internet, je vois, j'ai pas l'impression. Donc, souvent, j'ai tendance à regarder, si c'est disponible et tout. Bah là, tu regardes sur Spotify, il y a dernier album d'Alam, Ayam, il y avait, euh, il y avait la, la fois, il y avait un album de Soprano, il y avait 47 terres aussi que j'ai découvert. Je me tiens, ah, j'écoute très bien, et hop, je regarde sur Spotify, il y a tout, et t'écoutes, je paye 10, 10 balles par mois, et j'ai la sensation de, voilà, de faire ma part. Euh... L'effort de guerre, quoi. L'effet euh, colibri, quoi. C'est voilà, c'est je, je paye 10 balles par mois, quoi, pour écouter de la musique que avant j'aurais tendance à télécharger, à stocker sur mon téléphone. Donc ils sont très bien, très jolis. Et après, bon, bah la musique pour vous dire que la musique compressée par Spotify, hein, ce qui a une différence avec les écouteurs, moi de mon oreille de pourtant j'ai qu'une oreille sur les deux, mais elle marche bien. Hein. Toi, elle est très affûtée et tout. Bon, j'ai pas entendu une différence de ouf, donc je préfère dire il n'y a pas que de vous dire oh, c'est comme les PAMU, comme toutes les vidéos PAMU. Oh. Oh, amazing es... Et puis en fait, de... ils achètent, ils... comment il fait, lui Pourrait, moi, Pourquoi ça marche pas chez moi bah, ça marche... Parce que ça marche chez personne, mais que les mecs sont... <rire> c'est pour ça que, d'ailleurs, que je l'expliquais souvent, c'est pour ça que pas mieux, on a plus de nouvelles. Parce que dans les vidéos, je dis bien, leur, Le... leur truc à 100 balles, c'est... Maintenant, on trouve les mêmes à 50 balles, avec aussi Kali, quoi. Mais voilà, après, ils euh... auraient dû... dû me payer un peu plus. S'ils m'avaient payé un peu plus pour mentir, j'aurais fait pareil. <rire> J'aurais fait pareil, j'aurais pris les thunes, j'aurais fait pareil, puis je me dis, oh, ben, mais bon, j'ai fait des reviews on ne fait pas des reviews Bon, on parlera de Apple qui prépare une super méga conférence le 18. Alors, je vois tourner les nouvelles Apple Watch 7, là, euh, j'ai vu mon cousin, il en a fait, euh, Mac Forever aussi. Donc, ils présentent, apparemment, ils vont certainement présenter de nouveaux produits, dont le nouveau MacBook Pro. Alors, apparemment, beaucoup parlent du M1X. Il y a les AirPods 3, j'ai vu une vidéo, euh, je ne sais plus chez qui qui expliquait qu'il y a des gros problèmes ah bah chez Notech. Parce que bah évidemment, comme leur truc le matin, ils font des espèces d'interludes putaclic, là, ça marche pas du tout, puisque je regarde que ça. <rire> je regarde que. Il parlait des AirPods 2, qu'il y a une grosse série il y a eu plein plein plein de problèmes et qu'il valait mieux attendre le 3. Voilà, parce que les deux, apparemment, les mecs les changent. Oh, 40%, je crois, de leur audience qui avait eu, qui avait des AirPods, avait eu des problèmes avec et tout. Donc, euh, on peut attendre avec impatience les trois. Après, c'est pas trop mon, mon délire hein, d'acheter les, les, les, les AirPods et tout. Je trouve qu'il y a de très bonnes qualités audio. Je sais pas où ils sont, mais mes Xiaomi. Euh, ils sont bien, mes Xiaomi, puis je m'achète très bien. J'ai mon casque là qui... J'ai perdu le... Sur le Honor, le j'ai perdu les, les machins, les tétons, là, au bout là. Oui, je me fous les tétons dans les oreilles. Non, les, les bouchons. Et euh, je sais pas, je regardais, je me prendrais bien un bon petit casque sport là, comme je me remets à aller courir et tout. Euh, mais je risque toi de partir chez Boss comme tout le monde, tu sais, ou, ou peut-être chez euh, Schenheiser. Ah, peut-être chez Schenheiser, ils ont peut-être du bien et un peu moins cher. Voilà. Un truc là, classe, quali pour courir et tout. Puis souvent je cours, mais je les écoute toujours la musique. Je les mets autour du cou, comme ça j'aime bien pour même en moto. Voilà. donc nouvelle conférence Apple, voir ce qu'ils vont nous proposer, s'il y a le nouveau processeur M1X, donc la version M1. Moi, personnellement, sur mon Mac iMac 2021, j'ai le M1, là, c'est une tuerie, franchement, c'est une tuerie. Au niveau de la vidéo, la euh, la fois, j'avais fait un test, alors j'ai pas fait la vidéo, parce que les vidéos ont... les Le problème, c'est que les vidéos Apple n'ont pas marché sur ma chaîne, puisque ce n'est pas ma cible. Donc YouTube ne les met pas en avant, on ne fait pas un trafic de ouf, donc j'ai pas perduré là-dedans euh, sur rentabiliser le, le iMac. D'ailleurs personne hein. À... <rire> D'ailleurs je crois que je suis pas le seul. Je crois que tous ceux qui avaient fait des vidéos au lancement de déballage on les a plus revus après quoi. C'est long maintenant c'est bien. Quoi. Les les vidéos ouais, c'est quatre fois plus rapide au niveau du montage et tout donc euh, en faisant tout c'est à dire que je fais du vidéo photo euh... non mais tu sais je fais internet je fais tout et en même temps je fais le montage et tout et c'est quand même quatre fois plus rapide. Là par exemple la webcam c'est la webcam du iMac. Simplement, avec un petit micro cravate pour moi, c'est le setup idéal. J'ai un petit éclairage en haut, machin. Je fais mon enregistrement et tout donc euh, j'aime. Euh, voilà, c'est plutôt mon setup idéal. Vraiment, euh, c'est un très très bon investissement. Et le iMac, mon iMac mini, l'ancien, comme il fait partie des anciens, lui a la possibilité de mettre un iGPU, un GPU externe. J'avais acheté un boîtier un jour là. Il manquait plus que la carte graphique. La carte graphique, tu pas besoin de mettre un, une 580, ça suffit, tu vois. Et on va voir, parce que peut-être que l'année prochaine, il y a des choses qui vont évoluer. Donc à voir euh, si on fait des... Euh, voilà, si Je vous en parlerai l'année prochaine. On va voir comment ça évolue un petit peu, la Thaïlande, la vie, la France, euh, le monde. Si on est inondé par les eaux ou inondé par... Euh... <rire> je vais dire des conneries, mais enfin bon. Pas, euh, je, comment je, que je pourrais dire non mais. Je pas les conneries, non, mais c'est parce que je pensais surtout à Zemmour, aux élections et tout, quand il y aura le zapping, ils font vraiment un foin, un foin atomique là-dessus, je veux dire, il n'y a pas de raison, c'est bon, euh... Macron, encore une fois, le mec qui dit, bon, allez, on parlera encore, le mec, est à... le mec qui est à distance, il dit, oh, moi, je ne prends pas de risques, euh, bon, revenons-en à nos moutons le Honor X30 qui s'annonce de plus en plus. Bon, on aurait bien évidemment le téléphone le plus grand avec un écran 7 pouces, magnifique. Une batterie 6000 mAh. Donc pour l'instant sur le papier, euh, voilà quoi. A à voir, à voir ce qu'il va donner au niveau des, des performances. Est-ce qu'il sera vraiment 5G J'ai toujours pas de forfait 5G moi. En fait moi j'ai pris un forfait l'année dernière, je peux vous dit, il y avait une promo ici. En fait tu prenais une carte pendant un an. Ça coûtait, euh, je ne sais plus comment je vous ai dit, mais c'était pas cher. Euh... 1000... Non, c'était... Ouais, ça devait faire 30 balles. 30 balles, t'avais un an d'Internet. T'avais... Pendant un an, j'avais 80 gigas par mois. C'est un truc de ouf, quoi. 80 gigas par mois pendant un an pour 30 balles, tu vois, pour le 11-11. Donc, j'avais pris... J'avais gardé ma carte SIM où je fais juste les appels, tu sais, genre en mobicarte, quoi. Je recharge tous les mois, je mets 50 bahts. Et j'ai une deuxième carte SIM qui ne fait que l'Internet. J'ai payé genre 40 balles pour un an d'Internet, 80 gigas par mois, ce qui me suffit largement. Il y a des hotspots partout, je suis toujours à la maison. On euh, est toujours en mode confinement, je suis toujours à la maison. Euh, Jusqu'à après, au pire, si je me mets sur la terrasse à regarder les poissons, je capte le Wi-Fi, tu vois. Donc, euh, à voir le 11-11, est-ce qu'ils vont refaire encore une offre ici Et le 11-11, il faudra que je re une carte pour un an, sinon j'ai plus d'Internet. Bon, enfin Bon, après, hein, j'arriverai à survivre. Euh... Donc, une batterie 6000 mAh. Après, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans. Le, le plus gros suspense, ça sera bien évidemment bah, le prix, forcément. Et les caméras hein, au niveau de ce téléphone-là. Mais, voilà, pour tous ceux qui, comme moi, avaient un Mate 20X et avec un 7,2 pouces qui était quand même incroyable, qu'il n'y a rien en 7 pouces, hein, euh... Après, euh, Infinix, bon, on a essayé. Après, même la version pro, c'est une tuerie. C'est une tuerie pour 150 balles, quoi. 150-200 balles, oui. C'est un très bon rapport prix, pas mal. Le Cubo aussi, il était à 80, 90 dollars, là, En promo. Euh, voilà, c'est très bien pour leur prix, mais euh, gageons que euh, voilà pour faire des belles photos et avoir un téléphone un peu puissant pour convertir mes vidéos de la cazo, euh, il <rire> faut un téléphone qui assure un peu et qui fasse de belles photos. Donc à voir ce que le Honor 30 va nous proposer, mais euh, voilà encore une fois on est sur de la rumeur. Donc euh, Nico il me dit alors dis, non, on, on arrête de relayer ça, là on fait le JT du Geek, donc on en parlera dedans et je dis concentre-toi sur les vidéos, les reviews et tout. Là on tient le rythme. Après, le JT Geek, il fait son trafic normal, mais euh, c'est pas parce qu'on ne pose pas 40 rumeurs qu'on fera moins de trafic. Et, et surtout, comme je dis, on ne fait aucun profit aujourd'hui dans une entreprise. Oh, le JT Geek, ça rapporte peanuts, quoi. C'est vraiment, c'est pas le AdSense qui est dessus. Même si on fait des vues, ce pas le Hudson qui est dessus qui est rentable. Par contre, les vidéos, ça marche. Et remettre les vidéos tous les jours. Il faut au moins qu'il y ait un truc tous les jours. Aujourd'hui, on a de la vidéo et pas mal de choses. Voilà. Euh, on part du OnePlus 9 RT qui est enfin disponible en Chine. Alors encore une fois, bien évidemment, on est dans cette période d'industrialisation où le smartphone n'a plus d'innovation. Hein. Le smartphone est arrivé à maturité et on va avoir simplement un petit upgrade. Donc le 9R va arriver forcément à un Snapdragon 888, un appareil photo 50 millions de pixels que j'ai même pas lu la news. Je l'ai mis de... parce qu'on me l'a envoyé. Je l'ai mis dedans. Je dis bah ben, ça doit être le le sony machin euh, 700 quelque chose là voilà 766 pour les appareils photo le 766 un 888 donc un gros upgrade au niveau de la photo même si franchement le OnePlus était déjà très le OnePlus 9 rt était très très bon en photo de tout ce que j'en ai lu hein. après je l'ai pas essayé mais très très bon en photo et c'est un upgrade qui est encore mieux puisque ça reste malgré tout apparemment un très bon téléphone Alors, moi je l'ai pas essayé euh, encore une fois avec Karl P, au début, euh, il l'avais écrit, il m'avait envoyé vers le truc marketing, il m'a dit ⁇ Ah, mais voilà, comment le marketing Ça s'est pas bien passé, c'était au début, puis après j'étais pas la cible, puisque pour la France, ils veulent des mecs en France, qui sont en France, alors que moi, je suis en Asie. Donc ça les arrangeait pas. Ah, ça les arrangeait pas avant. <rire> mais quelle est donc la news suivante Bon, on parlera... <rire> Non, c'était pas celle-là, c'était plutôt celle-là, voilà. Bon, on parlera d'un nouveau contact qui est, bien évidemment, transition incroyable, le OnePlus Official Store, puisque depuis, OnePlus a bien ravalé sa fierté, puisque Carl P s'est barré pour monter... Euh, one... Nothing Je crois... No, non, c'est pas Nothing, c'est... Euh, euh, je sais pas. Oui, je crois que c'est Nothing et euh, Oneplus est re-rentré dans, re dans les escarcelles de Waopo et que maintenant c'est devenu une petite marque donc forcément ils ont un peu ravalé leur fierté en Asie en France aussi, hein, je pense aussi, mais je ne suis pas leur cible en France ils ont leur petit euh, cheptel de youtube français euh, voilà. ils font des petites réunions et des petits buffets avec l'ambassadeur et tout, ou bien mais moi je suis pas dans le... je suis trop loin, je <rire> trop loin en avion par contre j'ai été contacté par euh, la branche Asie de OnePlus, puisque maintenant, ben voilà, OnePlus étant re-rentré dans le escarcelle de Oppo, euh, il faut qu'ils vendent, faut qu'ils vendent. Ils sont dit, ah, ben voilà, Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit, voilà, on a ça, truc, on voudrait faire des choses, comment ça marche J'ai envoyé mes tarifs, je dis, voilà, moi ça se passe comme ça, c'est temps, euh, pourquoi pas, j'ai OnePlus. J'ai en même temps, j'ai beaucoup m'en demande. Après, moi, je ne suis pas fan de la marque, comme je l'ai toujours dit, mais qui retourne, retourne sa bête, non. Mais comme j'ai dit, Oneplus, je, je euh, One Plus, jamais été fan, puisque c'est dans la stratégie. C'est au début, on casse les prix, on défonce tout. Et après, la stratégie des prix, c'était n'importe nawak. Et je pense que beaucoup se sont barrés, puisque 600, 700, 800 euros pour du Oneplus, faut pas déconner, ça reste du Oppo, en théorie, qui est censé être moins cher. Donc après, moi, avec la politique, je me suis pas du tout retrouvé. Et je trouvais qu'ils ont mis une belle carotte à tout le monde. Et tellement belle la carotte, que ils ont eu le retour de, de carottes. <rire> Sorti du cul des gens pour se la mettre dans la leur. Ça veut dire que bah voilà, la marque est complètement plombée parce que la stratégie était vraiment pas bonne. Donc elle me dit on peut faire des reviews, tout. J'ai pas de problème. Il dit quand on a des nouveaux produits, on vous contactera. Nanana, j'ai pas de problème. J'ai en même temps. Je dis beaucoup et ça c'est vrai, beaucoup de ma communauté me demande de tester du OnePlus. Tu penses quoi du OnePlus Et le OnePlus, j'y j'en sais rien, j'ai jamais testé. Les premiers étaient très bien, encore une fois, pour le prix. Après les prix étaient beaucoup trop chers. Est-ce que c'est justifié pas justifié Tant que je les ai pas essayés, je peux pas vous dire. Donc on pourrait, encore une fois avec des grands guillemets parce que c'est pas parce qu'elle m'a dit qu'elle va me les envoyer que on devrait, mais sur les nouveaux produits OnePlus, on devrait en avoir. Alors, quel sera le prochain Alors, le problème c'est que après la news, quel sera le prochain J'ai envie de te dire si le prochain c'est le OnePlus 9 RT et que je peux arriver à en avoir, ça serait pas mal. Et de payer en plus <rire> Bah ben alors là, là c'est la fête, hein, c'est la fête au stream. Voilà. Donc voilà, OnePlus pourrait revenir sur la chaîne, encore une fois... Euh... Voilà, hein, maintenant, c'est plus de c'est plus chinois, ils sont devenus dans l'escarcel de Oppo, chinois, ils vendent en ligne, euh, ils vont peut-être revenir plus sur un business model de vente en ligne, casser les prix, euh, les youtubeurs, les trucs, donc à voir, voilà. Donc ils m'ont contacté pour l'instant, ils m'ont dit c'était bien, ils m'ont dit « Dès qu'on a quelque chose, my friend, il m'appelle, dès qu'ils ont quelque chose, il m'appelle, tout va bien. » Bon, je regardais, je sais pas si vous, comme moi, je me suis fait spammer à fond sur... Euh... Sur Instagram, avec plein de vendeurs drop and shipping, tous ces nouveaux entrepreneurs euh, qui découvrent la vie et le business. Je suis autant entrepreneur, je fais du drop shipping. <rire> ouais, bon, voilà. J'applique les méthodes des autres escrocs qui m'ont donné pour faire pareil. Voilà. Et on trouve plein de trucs, de pages, machin, où ils vendent des costumes Squid Game. Euh, trop bien. En début, je me suis dit, soit c'est de la merde, parce qu'il y a beaucoup de pages aussi qui sont tellement bidons que quand tu achètes, tu reçois jamais rien. Mais bon, après, les Paypal, les mecs, ils ont, je sais pas combien de temps, ils te disent, oui, mais c'est long, le traitement, ils t'envoyent un tracking, ils font traîner au maximum, ils décaissent, ils ferment le compte Paypal, ils ouvrent un autre, enfin bon, après, c'est du business. Et je me suis dit, bon, voilà, soit ils envoient rien, soit ils envoient vraiment, mais dans ce cas, bah, si, si c'est ça, c'est du drop shipping, ils les achètent sur AliExpress. et ben, bah, bim, badaboum, vous me croirez en mille, si tu tapes Squeeze Game sur AliExpress Regarde, t'as tous les produits, ça y est. Bah les Chinois, tu parles, ils ont vite saisi l'engouement et tout. Donc, on retrouve les masques, on retrouve les costumes. Alors, ça fait un peu... Euh... La Casa del Papel, hein. ça se trouve c'est le même costume que la Casa del Papel. En plus comme il est rouge là, j'ai l'impression que ça se trouve c'est le même que la Casa del Papel. Ils n'ont même pas mis rose, ils l'ont mis rouge c'est <rire> le même avec le masque. Ils ont juste changé le masque. Il y a des peluches, il y a des... Euh... Alors attention, il y a des porte-clés. Ah Alors là les porte-clés, autant les masques et les costumes, non, mais les petits porte-clés comme ça... <rire> je suis désolé, mais euh, voilà. Un peu comme Game of Thrones, là, comme ils sont en train de préparer le 2, les masques aussi euh, des Big Boss. Alors le problème, c'est que ça fait très image de synthèse. Hein. J'ai peur de ce que tu vas recevoir. Hein. À la fin, t'arrives, le truc, c'est un masque de Mickey euh, pas en gold. <rire> T'as pas l'air d'un con. Mais voilà, donc tout est disponible sur AliExpress. Euh, je ne vous mets pas de lien d'affiliation. Hein, vous, cherchez... vous allez sur votre compte AliExpress, vous mettez Squid Game. Et il y a plein, plein, plein de trucs qui est Alors le problème, c'est qu'on voit que c'est que des photos qui sont prises du site. Hein, ou de ou de, de la série et tout, donc après, qu'est-ce que tu vas recevoir Là, il y a la surprise, que le premier qui reçoive quelque chose me, me tague sur Instagram pour savoir un peu ce qui va se passer. Bon, on parlera un peu des séries, des films et séries télé. Alors oui, mais j'ai pas mis la, la, la review du jour. La review du jour, c'est l'aspirateur balai, le Zing, -Yong, Zing -Yong Z11 Max. Alors Z11 Max, il n'a rien à voir avec Dreamy. Même si on verra que l'aspirateur à main est fabriqué par Dreamy, bien évidemment, un aspirateur à main avec le, le bac qui s'ouvre comme ça en gâchette et il s'ouvre devant trop bien, et dans la brosse, il y a deux petites euh, des, on va dire des lamelles en métal, comme ça, avec euh, strié, c'est-à-dire quand il y a des cheveux qui s'enroulent autour de la brosse... Comme ça rentre dans les stries qui sont comme ça, et que la, les deux brasses en métal bougent, ça coupe les, euh, les câbles, les cheveux, les choses comme ça. Oh, trop génial. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fait un test dans la vidéo, et je pense que la, la vidéo, je ne vais pas vous spoiler, mais la vidéo va vous amuser. Il y a un moment où j'explique que je suis allé acheter des cheveux et tout. <rire> bon je te raconte je vais dans un, mag <rire> un magasin là où ils vendent des cheveux tu sais je passais ils font coiffure ils vendent des cheveux ça c'est trop bien j'ai pas de cheveux par terre je fais bien un test ou donc je rentre je voilà alors well, well, hello, hello sir, how would i would like to buy je vais m'enfoncer j'ai racheter des cheveux alors elle me regarde elle me fait ok elle me dit ouais, vous voulez quelque... Tu sais mais surprise mais pas tant que ça elle me dit oui vous voulez quelle couleur quelle longueur uh, what size what color et tout j'ai dit non mais non plus j'ai dit c'est pas grave c'est pour faire l'expérience tu bien moi regarde c'est <rire> plus genre, ouais ouais, mais bon, vous avez je sais pas, mais voilà, ce qu'on peut avoir et tout. Non, parce que je dis, voilà, je teste des aspirateurs et comme j'ai pas de cheveux, il me faut des cheveux et tout. c'est bien mon regarde, c'est genre, ah ouais, ouais, oui, oui, c'est genre, oui, bien sûr, évidemment, c'est souvent les mecs qui veulent tester des aspirateurs et ils vont acheter des cheveux. <rire> c'est le mec qui veut pas assumer que <rire> il a des week ends transformisme et qu'il se met des cheveux, voilà. Et fait, ah ouais, je, ah, je sais n'importe quoi, je, je m'en fous, je, je prends ça, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. ah ouais, ça, je ouais, combien Puis ça m'a pas coûté cher en plus, tu vois. Et j'ai pris ça, je suis parti avec mon petit sac avec mes cheveux dedans. Mais c'est. Ouais, oui, c'est pour une expérience, c'est pour tester des aspirateurs. Ouais, ils disent tout ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est comme ça doit être comme les sextoys, c'est pour faire un cadeau. Voilà. Bon, donc demain, il y aura le LeFan F1, un mini robot aspirateur. Il fait 30 cm l'aspirateur, pour vous donner. Un robot aspirateur qui fait 30 cm, il fait que 69 de haut. Donc il rentre sous les canapés et tout. Il n'a pas de brosse donc il aspiration sans brosse et tout, il est assez intéressant. Encore une fois, les tipeurs recevront la vidéo sur Tipeee cet après-midi, et les autres la verront demain. Donc si tu veux m'offrir un café, 1 euro, et tu recevras un mail avec la news Tipeee, avec la vidéo en avant. Donc le Lefant F1, c'est pour demain. Le Asofast T1, des écouteurs intra étonnamment pas mal, étonnamment pas mal, dans le... un son un peu différent... De ce qu'on a pu voir euh, sur d'autres produits euh, J'ai bien kiffé Attends, je vais essayer de mettre un peu Je vais trouvais un peu, voilà, comme ça, voilà sortais du cadre euh, Le son est pas mal, le son est assez dynamique Le boîtier est assez intéressant Donc ce Lefant F1 casque Est un bon petit, je ne sais pas si je rafraîchis Il va se passer quoi là c'est un, un bon petit produit, voilà, je... Non, le, le fan c'est fin, et le As fast. voilà, un bon petit casque et tout, pas excessivement cher, avec un bon petit son, en parlant dans la review, je devrais la finir aujourd'hui. Pour lundi, il devrait y avoir le One Audio euh, EQ, donc un casque audio IFI euh, fi apparemment. Euh, dimanche, devrait aussi avoir la vidéo du IVC VPN, il y a une offre, encore une fois, là, il veut que je fasse une vidéo. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué, maintenant, à vendre du VPN, mais bon, pourquoi pas euh, après j'ai la Seco. donc la Seco, on en parlera dans mes photos vidéos Instagram, j'ai fait démonter la Seco. on devrait faire la Seco normalement la semaine prochaine tout va bien, et les Pagani Design les 5 Pagani Design qui devraient arriver dont la 007 la celle là, la Daytona Hommage mais version chocolat euh, une autre aussi avec un, un mécanisme Miota, et on en parlera dans les trucs parce que euh, mon bijoutier, mon horloger, que je suis allé voir hier, a dit, a, on a démonté les montres, et je dis « Ouais, mais est-ce qu'il y a du faux Seco ?» Il me dit « Oui, il y a du faux, il y a des faux mécanismes Seco et tout, et euh, je dis « On peut voir la différence ?» Il me dit « Oui, et, parce que lui, il fait ça, en fait, à la base, c'est un revendeur Seco. <coughs> » Il me dit « On peut voir la différence et tout, et si je vous les amène, pour Il me dit, oui, pas de problème et tout. » Et il m'a pas pris de thune hier. donc c'est bien, on a, on a juste démonté les deux. Et par exemple, on a démonté la Seco et nous, je dis, voilà, comment ça ah, il me dit Voilà, il y a le balancier, et en fait dedans, ce n'est pas une pile, c'est plus un capacitor, comment dire, une capacité, un, comme un condensateur. C'est-à-dire que euh, ça recharge, mais il n'y a pas un, Ça ne recharge pas une pile, c'est pas une pile rechargeable. C'est plutôt un condensateur, ça veut dire qu'il y a moins de stockage, mais ça suffit pour alimenter la montre six mois quand elle est bien chargée. Donc j'ouvre comme ça et je lui dis, il euh, n'y a pas moyen de tout démonter. Et il m'a demandé pourquoi. Bah, pour voir dedans, il me dit, mais voilà, j'explique, c'est pour faire une vidéo et tout. Mais les gens, ils vont comprendre et tout. Je dis, bah, je sais pas, et tout. Il me dit, et il faisait le parallèle, mais c'est un peu comme avec les bagnoles, c'est à dire, quand tu veux voir une bagnole, on dire, voilà, prenez par exemple merde Brequin. Quand il présente une bagnole, il ouvre le capot, il dit, regardez, on voit le moteur. Parce que les gens veulent voir, ils veulent voir le moteur, d'accord Mais ils ne veulent pas voir ce qu'il y a dedans. <rire> C'est-à-dire qu'ils ouvrent, ils disent voilà, ça c'est un V8, Waouh, il est beau. Et après, tout le monde referme le moteur. Et personne ne va dire oui, mais alors, est-ce qu'il va démonter le moteur pour voir les pistons et tout Et les montes, il m'a dit c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on ouvre, on voit le mécanisme, tout le monde dit ah, ouais, c'est pas mal, puisque de toute façon, ils ne comprendront pas plus ce qu'il y a dedans. Hein. D'ouvrir, de, de démonter. Ah, mais regardez, le piston, il est comme ça et tout. Les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent voir dans une manuelle, c'est le moteur. On est tous pareil, hein. Quand on, quand on ouvre le top. Ah ouais, maintenant, il y a des caches en plastique. Ah ouais, ouh, joli. On ne comprend rien, mais voilà. Et les montres, c'est pareil. On ouvre et on regarde, ah ouais, c'est pas mal. Donc on a fait le, la Seiko et on a fait la Rift Tiger. La Rift Tiger, je dis. Eux, ils disent que c'est du mouvement suisse fabriqué en euh, Fabriqué, un mouvement Suisse, mais assemblé en Chine. Elle me dit, oui, c'est vrai que. Mais me dit, il faut voir. Et en fait, bon, alors de Suisse, c'est pas vraiment Suisse, c'est du Sigul, c'est sûr. Alors Sigul, je vous rappelle, c'est un gros, gros fabricant de montres chinoises qui a commencé en s'inspirant de montres suisses, en les modifiant, et qui fait ses propres mécanismes, mais qui sont souvent un peu inspirés des leaders. Des Seiko, des... Voilà. Donc, euh... Mais ils font leurs propres mécanismes. Il me dit, c'est un Seagull sûr. Voilà. Après euh, le but, c'est savoir est-ce que c'est un vrai sigule ou un faux sigule parce qu'il en existe aussi. Et ça, bah, vous le saurez en regardant la vidéo qui tombera dans euh, 15 jours. Semaine prochaine, la séco et semaine prochaine, la sigule automatique et tout. Mais bah, le but, c'est de lui dire en tant qu'horloger, le mec il démonte. Alors ne me dis pas, le mec il réparé m'a réparé ma tag qui avait un problème, il m'a réparé mon oméga ou non, ma, ma chopard qui avait aussi un problème et tout. Donc euh, voilà, <rire> c'est euh, il, il sait faire et il s'est démonté et il m'a fait voir ce qu'il a changé. Un putain d'engrenage tout petit dedans qui était un peu voilà euh, voilà donc le but c'est de dire est-ce que c'est une bonne affaire pour ce prix là ou est-ce que c'est une mauvaise affaire et ça vous le saurez dans la vidéo qui tombera dans 15 jours bon film et séries télé bien évidemment alors on parlera de cette news que à mon avis vous avez vu partout c'est on est alors c'est pas que le, le fils de superman est bi <rire> bisexuel c'est à dire qu'il aime les filles et les garçons et dans la prochaine bd et eh ben il est enfin, là un garçon et tout alors pourquoi pas Je veux dire, euh, euh, moi je suis en Thaïlande, c'est quand même un peu le pays de la tolérance. C'est le pays où le, les, les, euh, les boys sont le plus tolérés au monde, d'après moi. Euh, même, même, même avant le Japon, c'est-à-dire qu'il y en a plein euh, tu vois, euh, qui ont maquillé, machin, qui ont des boulots, qui ont, euh, ils sont dans la rue, qui vont dans les centres commerciaux, Voilà, ils sont très bien acceptés ici. Il n'y a, a pas de soucis, quoi, alors qu'en France, euh, voilà, <rire> ça, serait vraiment, euh, ça serait vraiment incroyable. Et que ça soit des jolis ladyboys, et des fois, il y a des ladyboys, toi c'est des vieux, maquillés, avec les longs-cheveux, avec des 1 c'est tout, enfin, tu te dis quand même, c'est un peu chelou Mais bon, voilà, après, tu, ils ont le droit de vivre leur vie aussi, et tout le monde est accepté ici, et voilà. Et, euh, alors, c'est pas que le fait soit bisexuel, il fait ce qu'il veut, mais cette espèce de, de nouveau truc où il faut que ça soit politiquement correct, ou bah forcément, pour faire bien, il faut que les... Euh, faut que les meufs soient badass, tu vois, alors qu'il y ait euh, l'égalité homme-femme et tout, pourquoi pas Tu vois, euh... <rire> que... Enfin... Je ne vous ai pas Qu'il y ait l'égalité homme-femme, oui, bien sûr. Mais euh, que ça soit obligatoirement que les hommes sont badass, et il faut que les meufs soient badass. C'est-à-dire que les meufs, elles arrivent dans le dernier Terminator, on lui coupe les cheveux, elle est grande et elle est un peu lesbienne, et elle est badass. Mais ça marche pas du tout, assez, ça ne match pas. Et là, par exemple, ils étaient dans le nouveau James Bond, forcément, ça sera... Alors non seulement, ce sera plus un mec, ce sera simplement une meuf. Et en plus, forcément encore loin, il faut que ce soit une meuf afro-américaine. Et je pense que... Si elle a du bol, elle devrait être lesbienne, hein. <rire> Si, si, oubi. Il faut que, <rire> t'as tant qu'à faire. Ils se sont dit, oh, on va mettre, voilà, ça. Mais les Asiatiques, pas trop, hein, quand même, hein. Mais voilà, afro-américaine, une meuf afro-américaine... Si elle pouvait être lesbienne ou bisexuelle, comme Batwoman d'ailleurs, euh, le dernier truc, voilà, il faut vraiment euh, tout, <rire> genre, tout, euh, tout mettre, comme ça, on sera bien, on sera tranquille, politiquement correct, on est en 2021 et tout, bon, c'est un peu de l'abus, enfin, là, le fils de Superman, c'est l'iconique du mec, c'est comme ça, vraiment, Eh ben il est bi, voilà, bon après, euh, pourquoi pas et hein, beau gosse avec ses cheveux. Euh... Ah on dirait Squid Game, il a les mêmes cheveux. Oh, Est-ce que c'est lui dans Squid Game <rire> Voilà. C'est vraiment la news où tu dis, putain, mais les mecs ils savent pas.. Oui, on est d'accord, la tolérance, le truc, l'ethnie, euh... je veux dire, euh, moi je suis en Thaïlande, marié avec une russe, une chinoise, voilà. Euh, on peut rester ouvert et, euh, aux cultures, aux différences, aux, aux, aux différentes acceptations de ce que les gens, l'orientation sexuelle et tout. Mais après, de là, faut absolument que... Superman Allez ouais, Et Batman Batman... Euh, si Batman, euh, il pouvait enculer Robin dans le prochain épisode, ça serait pas mal. Hein C'est comme disait Aurel Stan pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt sucer des bitches, je crois, il disait. Mais dans le prochain Batman, ça serait bien s'il pouvait euh, mettre un petit coup à Robin, hein, parce que ça ferait un peu euh, le côté dark. Bon, c'est de la tour à coupé au montage, mais voilà, c'est vraiment la surenchère de « il faut en mettre partout, il faut le montrer pour, pour se donner bonne conscience ». Bon, on parlera de la nouvelle saison... Putain, 40 minutes. On parlera de la nouvelle saison de Valider. Alors, j'ai commencé à regarder hier, parce qu'après, j'ai enchaîné sur une autre série. Alors, j'ai fini, on en parlera tout à l'heure, j'ai fini « Lucifer ». J'ai fini Lucifer saison 4. C'est quand même. Quand, Lucifer, c'est quand même bien mauvais. Hein. Je suis désolé, mais. Je regarde parce qu'il y a l'espèce de fil rouge où tu veux savoir lui, l'enfant de l'autre qui est assez intéressant. Mais c'est quand même bien mauvais, quoi. Dans, dans, dans la série, c'est. C'est nul, vraiment. Mais il y a ce fil rouge qui fait que tu as envie de savoir et tout. Mais au-delà, voilà, autant, tu sais, comme il y avait Mentaliste où le fil rouge était au fond, mais les intrigues étaient sympas. Là, les, les, les, les enquêtes sont nulles, mais vraiment, il n'y a rien. Tu sais, c'est même pas des raccourcis scénaristiques. celles leur tombe tout cuit, ils n'ont rien à faire. Leurs réactions, leur réaction, c'est improbable. Et c'est vrai que la fin de la saison 4 se finit où, voilà, je pense que comme je suis d'accord avec beaucoup, ils auraient pu s'arrêter là. Ils aurait pu s'arrêter là ils retournent en enfer et tout sans vous spoiler. Je pense que tout le monde l'a vu. Ils retournent en enfer. On arrête et tout, mais c'est c'est euh, surjoué les enquêtes. Ça a ni queue ni tête. Enfin, c'est ça, ça. On dirait une parodie de, de n'importe quoi. Donc bon, j'ai fini la saison et je me suis dit bon ben voilà. Après il y a la saison 5, Je regarderai peut-être de temps en temps quand il y a rien, mais pas mal. Et j'ai commencé à valider. Alors c'est des épisodes de une demi-heure. Alors. Bon, le problème, c'est que, autant la saison 1, il y avait quand même quelque chose de nouveau, qu'on n'avait jamais vu, un peu la France et tout, machin, c'était pas mal. Autant là, la saison 2, pff ouais ça recommence c'est pareil quoi tu sais euh, surjouer avec le chinois le truc ouais, est... Enfin, il est pas chinois en plus mais euh, le chinois tu sais c'est surjoué c'est cliché c'est toi le mec il faut absolument qu il... quand ils vont voir les jumeaux dans la cité il faut qu'il y ait du quad il faut qu'il y ait un mec qui traîne un pitbull il faut qu'il y ait un mec qui cabre en moto et il faut que toi enfin <rire> c'est genre toi vraiment voilà il y a tous les clichés qui sont bien mis pour faire voir que euh, comme les films américains quand tu as un film américain que c'est en France tu es obligé qu'il de deux chevaux, une 4L, un mec avec une baguette, un béret et tout, toi, ben là, c'est pareil, voilà, c'est très, euh, pour vraiment faire croire, bon, j'ai regardé le premier, c'est sympa, voilà, c'est sympa, c'est frais, c'est français, et tout, euh, je dis pas que, je vais me jeter dessus, me taper toute la saison d'une soirée, mais euh, ça peut être intéressant, donc Lucifer, c'est fait, et enfin, la série que j'ai découvert hier, s'appelle Kin. Alors, une série apparemment c'est anglais, hein, parce que c'est signé en anglais. Alors, le problème c'est que en série anglaise, ma dernière série c'était Gang of London. Et Gang of London, beaucoup, j'ai beaucoup regardé grâce à moi parce que j'ai découvert le truc et tout. Et m'ont dit franchement c'est badass. C'était badass. Hein. Et là je me suis dit waouh ouais, c'est pas mal, la guerre des clans et tout. Et quand on regarde le casting, bah lui si tu le reconnais Oui c'est Daredevil. Alors le problème c'est que il a, il a euh, il a à peu près le même rôle que dans Dardeville. C'est le mec un peu chétif, un peu euh, truc. Et euh, quand il parle avec sa fille, je veux dire, on dirait un on dirait, on dirait un mongolien, on a plus le droit maintenant. Mais tu sais, on dirait vraiment que le mec, soit il joue vachement bien, soit on dirait que bon... Euh... <rire> en plus, c'est en VO, tu sais. Donc là, tu vois que tu dis, voilà, il n'y a pas de problème de doublage. Euh... Assez étonnant, mais euh... dès le début... Alors, il n'y a que trois épisodes expagnolables. Dès les trois premiers épisodes, ils expliquent que les mecs, ils sont badass, qu'ils font du MMA, du combat, ils le mettent en avant et tout. Mais euh, il se passe rien. Pendant trois premiers trois premiers épisodes, vraiment rien. Là, j'ai fait deux et demi, hein. Lui vous le reconnaissez bien évidemment bah Game of Thrones c'est tout donc pas mal Et lui aussi uh, Picking Blender c'est tout Donc il jouait dedans Donc série euh, plutôt badass avec un très très bon casting L'histoire de deux clans Ou des clans qui travaillent l'un pour l'autre Et ça part en couille Et euh, ils veulent se venger et tout Lui aussi est très connu euh, voilà. Donc euh, bon on va se laisser Premier épisode c'est très lent Deuxième épisode, c'est très lent, il se passe rien. Troisième, ça se finit deuxième épisode où tu dis, ça y est, ça va commencer et ça commence pas. Troisième épisode, j'en suis à presque à 20 minutes là et euh, il s'est rien passé. Après, je dis, je vais me coucher là. <rire> voilà. Mais, euh, à voir si la série elle est longue comme ça et c'est vraiment un drama jusqu'au bout ou si au bout de la moitié, ça part en couille et ça devient badass puisque en théorie, eux, ils sont badass. Bon, il y a quelques scènes de frappe euh, léger, tu vois, euh, récupérer l'argent et tout. Mais euh, lui, jouer d'Ardeville, il est capable de... Voilà, physiquement, euh, il, est, il, a, il a le niveau. Donc, à voir ce que la série va donner au long. S'il y en a qui ont déjà commencé, bah, qui me disent, est-ce que saison 3, enfin, épisode 3, à la fin, oui, ça y est, ça castagne enfin, euh, ça ou est-ce que, c'en si est vraiment sur du drama, je me cache, euh, si j'avance, que je recule, comment veux-tu, comment veux-tu euh le fils de batman il manque non non, non c'est le fils de superman déjà mais voilà donc euh, bah c'est tout c'est tout pour aujourd'hui voilà c'est la petite série euh, découverte et tout ah, j'ai cru que ça allait être comme Game of London, que ça allait partir sur les chapeaux de roue là en mode badass castagne et tout et en fait non hein. malheureusement non alors euh, on va laisser sa chance à la série puisque le casting est vraiment très très bon et ça sera tout pour aujourd'hui. Putain, 45 minutes, il est de plus en plus long. Oui, mais comme ça, on prend le temps de développer et tout, c'est pas mal. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, surtout un bon week-end. N'oubliez pas d'aller sur GLJ Review pour vous abonner et regarder la vidéo du jour. La vidéo de demain, la vidéo d'après-demain, la vidéo daprès près demain Et après, il y aura la vidéo Seiko et la vidéo Rift Tiger. Ça va être plutôt intéressant. Et celle-là, là, en mode chocolat... Euh... Rien à voir avec le fils de Superman, chocolat, hein. Mais, <rire> quoique, euh, je pense pas... Ouais, ils ont pas... Y a pas eu de projet de mettre un Superman afro-américain. Il me semble si, hein. Euh... Non, je crois qu'il va y avoir un DC Comics, il va y avoir euh, The Rock qui va faire un. Mais, euh, voilà, à voir, peut-être. Non, je crois qu'ils y ont pensé, non, il me semble. Parce qu'il y avait un... Il y avait un super chinois, il y avait un super héros, tu sais, genre le Captain Américain, version chinoise, avec un manga chinois. Je crois qu'on avait fait un article sur JT Geek et tout. Je sais pas s'il avait fait. Bon, on ça, va revenir, il y a la version chocolat qui va arriver, là, parce que dans les trois qu'un va m'envoyer, il y a celle-là, la 007, celle-là chocolat, et une autre pas mal avec un mouvement Miyota, qu'on pourra faire ouvrir par mon horloger, non pas parce que je ne peux pas les ouvrir moi-même, puisque je sais faire, mais pour qu'il me dise si c'est du vrai ou du faux dedans. Est-ce qu'ils font du vrai, parce que ça coûte pas vraiment cher, ou est-ce qu'ils sont vraiment au sous-près et. Euh... Euh, ils mettent du faux de Seiko en faisant croire qu'il s'en que est pas. Voilà. C'est quand même plutôt intéressant d'avoir un spécial. En plus, il est super gentil et tout. Euh, très, euh, il m'explique bien et tout. J'adore ça. Voilà. Merci de passer me voir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir un peu l'émission, de mettre un petit commentaire. Quel qu'il soit, je mettrai un petit cœur d'amour et peut-être même je répondrai à votre commentaire. De petits tipis, si jamais vous pouvez le faire, si vous voulez nous aider à financer les émissions pour le mois prochain. On est à 80% déjà pour une émission. Et si on arrive à deux émissions, on devrait y arriver peut-être ou pas, ou alors il faudra que je fasse un live pour encore vous... C'est ce y en a vous qui se dit, t'as qu'à faire un live. Oui, mais vraiment enfin bon, s'il faut que je fasse, je fais que live. Je fais que live et on fait le financement. Pas besoin de me taper euh, 8 émissions par mois. Voilà. Bon, on verra. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Bon week-end. Forcément, je vous kiffe. À demain sur GG Review, sinon à mardi. Allez, bye-bye.